What's up guys, c'est Thierry Call Game aujourd'hui on se trouve pour une vidéo détente sur SDSK Pissedon en compagnie de Fac. C'est parti. Voilà, je suis là, mec. Tu me vois là <rire> Tu me vois là <rire> I you, my friend. Voilà, comme ça tu mourras pas. Donc ça, c'est l'appel. <rire> Alors déjà, ça commence super bien, mec. Alors du coup, faut juste suivre la flèche jaune. Et vu que tu t'es pris euh, bien tarif, je te conseille de te t'asseoir pour... Euh pour récupérer de l'HP Oui si tu veux prendre à manger mec tu, tu vas là là Mais frère <rire> Mec va se foutre dans la bataille Moi ouais, j'ai pris des couteaux Ça c'est un couteau, <rire> t'es sûr que c'est un couteau ça <rire> Je mets avec une cuillère là. la main, <rire> Oui <mais rire> c'est plutôt une cuillère ouais <rire> Moi j'ai un couteau par contre Alors Olivier Enfin, je t'appelle Sam Mec on a un couteau frérot <rire> On est armé là Ensuite tu peux fouiller évidemment les bureaux des autres Ouais mais ça je vais le faire clairement du coup Et là mec on doit aller travailler Tiens bonjour les choux. <rire> Qui va te faire plein de balles perdues tu vois Donc là vitesse la forme <rire> Il est bugué Oui il est bugué gros. Il est bloqué le con Ah non c'est W Voilà le futur Mbaba Baba. Oh oh oh ah non mec moi je me douche là. Ouais je te vois là. <rire> Arrête de flirter avec moi mais va te faire foutre. Bonsoir. Ouais. Ouais. Ça me fume bon. tu, tu te déshabilles un <rire> On le travaille toujours avec mon couteau mais va bah, les couilles. Pas me clic comme des merdes. J'espère que vous aimez bien le bruit du clavier. Oui. Du coup je suis oh, je, je pas sur marqué. mais t'as ta barre de vie, t'as ta barre d'énergie. Ouais. Et après, oui, après c'est la barre de méfiance des flics J'ai zéro mec Et c'est très bien wow. Et quand t'es à 100 à partir de 80-70 tu vois Et les flics ouais. ils te battent la gueule à vue vraiment... je veux de la force Je veux pour one shot les gens mec Non. Voilà, c'est l'appel donc tu n'as pas intérêt de manquer l'appel. Ouais, <rire> tu peux essayer si tu veux. Comment ça l'ambiance back roll game Je suis déjà à 10 de méfiance. Ah. Oh merde. C'est fou. J'engage le suspect, te voilà. C'est toi qui es mort Oh merde. Oui. <rire> <rire> voilà, si tu veux, t'as les chiottes. Tu peux genre tirer la chasse en mettant des objets aussi boucher. Pas tu peux ah. faire comme moi et boucher les chiottes. Ah, j'ai vraiment le en dehors du truc, je crois un peu. Oui, un peu. Ah non, Oh non. Bon ben, let's go, bon, muscu. Bon muscu hein. Peuvent la VO des animés, mec. Après, il y a une évasion qui est pas trop mal, qui est simple à faire sur cette prison multijoueur en plus. À droite, en à droite. Oh, on peut faire de la musique si tu veux. Voilà ça y a, Moi j'ouvre la porte, toi tu rentres dedans ou l'inverse. Et après il y a le mec qui appuie sur le bouton comme ça on rentre tous les deux. D'accord. Alors. Là rentre. Appuie sur E. Vas-y. Et tu vois le bouton en haut là Parfait. Et du coup, tu vois, on a une caisse à fabriquer. Et là on dit j'ai besoin d'un tour de caisse. Sauf que comment qu'on fait un tour de caisse On va aller dans notre inventaire euh, de joueurs fabriqué et on cherche tour de caisse détection de débile. <rire> trop difficile c'est bon je redescends je hais ce boulot go muscu mec du coup mec l'évasion je vais te laisser découvrir par toi même on nous a dit qu'il fallait un tour de caisse peux-tu me dire quel est le craft de tour de caisse s'il te plaît je veux savoir si tu sais comment on utilise le menu, mec j'ai fait tout 50 plus mec y'a rien c'est le premier truc tour de caisse ah si tour de caisse putain le con <rire> Du coup voilà, tu vois ce qu'il nous faut, il nous faut un fond de caisse et une équerre Le fond de caisse tu l'as vu, il faut deux bouts de bois et des vis J'ai des vis je crois Vas-y ben déjà on va trouver le, les bouts de bois mec, le bout de manquant Ah bah j'ai trouvé deux bouts de bois <rire> <rire> <rire> <rire> oh, je peux pas l'ouvrir Ok il faut quoi pour faire l'équerre Aucune idée mec Je cherche Alors je vais regarder ce qu'il faut Déjà, faut qu'on ait 50 d'intelligence, ça c'est pas fou. Là, par contre, là c'est ma... mon bureau. Là. Oui, je suis... Non, mais vous inquiétez pas, monsieur l'agent, j'ai rien fait. What the fuck is that De quoi Je sais pas, j'ai un truc qui c'est. waouh Du coup, je pose. Ah, mais je suis con, on n'a pas besoin de mettre le fond de caisse. <rire> Il faut mettre le tour de, de caisse en entier. <rire> pas juste le fond de caisse. Euh, oui, merde. Bon, pas grave. Ah, Vas-y, ouvre. Parce que moi j'ai full énergie Ah Eh <rire> hey, Nick, t'es mort dépêche. Je peux pas ouvrir dépêche. Je peux pas ouvrir Reste appuyé Je peux pas ouais. ouvrir comment ça, tu non, peux non, pas ouvrir bon, Vas-y, vas-y, vas-y, dépêche Ok, c'est bon Je peux pas ouvrir, mec <rire> Oh frère Pourquoi oh, y'a y a, y a un flic chez moi, mec <rire> Je sais pas Gododo, ouais, Gododo hein. J'ai regardé des gens ils ont pas le. J'ai une équerre. Oh 70. 70 pièces J'ai 20, j'ai 20 pièces mec. Pareil. Euh.. Bah voyons voir mec j'ai. On dirait que tes points ont eu leur dose d'action mon pote, tu ferais une fleur en organisant le passage à tabac de cette bruit de Jubo. Ok, j'accepte. Je vais péter la gueule à quelqu'un. Ouais je vais travailler full intelligence là. Hein. Je pourrais fabriquer mon onchaku après là Et péter la gueule à... à la brute Ok nice j'ai buté euh... j'ai buté Jugo mec il avait des clous ce bâtard Je me suis fait 75 pièces Je vais chercher tous les marchands mec Mec y a personne qui a des cartes là Ah si c'est bon ok j'ai l'équerre Bah allons-y Ouais, alors juste, d'abord, ah, merde il y a la y a douche, la douche, ouais. hein. la douche il je la faut douche. que je crafte le truc, là, donc, euh... merde, j'ai pas le fond de caisse. Ouais, je te rejoins, je vais au truc, okay. d'abord. <coughs> je crafte cette merde, tour de caisse, hop, là. Est-ce que ça se voit quand je, je le porte dans mes mains Non, ça se voit pas, malheureusement. <rire> Dépêche-toi, Oui, moi. je suis là. Bam. Alors. Je prends, je prends ça là. Hop là. Maintenant il faut un couvercle de, euh, couvercle de caisse. Super Il faut bois, clous et marteau le bordel. J'ai du bois, j'ai des clous, mais j'ai pas le marteau. Est-ce que ça se craft un marteau Est-ce que lui il vend un marteau Avant que tu lui pètes la gueule, s'il te plaît. Wouah Il a défoncé One shot Oh marteau ça marche pas, cette merde là. Hein. Ah, bah c'est bon, du coup j'ai direct placé le truc. Maintenant il faut quoi Il va bien y avoir une, une adresse postale. <rire> Attends, je me, je me masturbe vite fait là. Oh, putain, mais t'en as pas marre de tes vieilles blagues. Là. <rire> <rire> Hop là, je, je marque mon territoire. Adresse postale Attends, On peut oui. s'échapper, mec. <rire> déjà, j'imagine. Je, je vois pas ce qu'on me euh, qu demanderait de plus. Bah j'arrive. On a fait bonjour, au revoir. <rire> Rentre. Ça y est, à nous l'évasion. Vraiment. <rire> What? Ah. Je vais dans la D'accord. <rire> oh putain, j'ai fait me casser la gueule. Euh... Ok. bah Ils ont déjà terminé, mec. <rire> oui. C'est censé être long, ça, là. Bah ouais, je sais pas. J'ai pas eu le temps de terminer ma chaîne, j'ai pas eu le temps de tuer, de façon, là. <rire> Incroyable. Let's, let's go Dis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à mettre un énorme pouce bleu. Sinon, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Au revoir